Allez relève-toi, Non bon, relève-toi, on est plus très loin Qu'est-ce que tu fais Elle est toxique, Quoi elle est toxique. J'ai soif, ça fait trois jours qu'on la traque, on n'a plus rien à manger, plus rien à boire, qu'est-ce qu'on fait Écoute, prends dans ma gourde, ok D'accord, il m'en reste un petit peu. Cette nuit j'ai vu de la fumée là-bas, elle est pas très loin, d'accord Bon, tu bois et on y va. Allez Je le sens pas, faut pas qu'on y aille. T'es sérieux Tu vas pouvoir tout l'eau que tu veux avec la prime qu'on va avoir. Même des glaçons. Même ton arme. C'est une boumeuse. C'est à cause d'elle, là, si on en est là. D'accord Il le mérite. Tiens. Tiens. Tiens. Comme toi. Et tiens, tu veux une preuve de plus que c'était une goumeuse Tiens, il a que pour conserver ça. Et, et, ça marche encore Bah ben, tant mieux, on va pouvoir le troquer. Tu as une vidéo dessus. Ah oui Ah bah c'est elle là. Si vous regardez ce message, c'est que je suis morte. Cela fait 30 jours que le monde s'est effondré. Depuis hier, ils ont lancé la grande rédemption pour punir les responsables inconscients, les boomers comme ils disent. La vidéo que vous allez voir n'a jamais été diffusée, mais elle est la preuve que nous sommes bien tous responsables. Je m'appelle Nathalie, Mathis, Florentin, Kevin, je m'appelle Laura. L'écologie, euh, je trouve que la société n'est pas vraiment en phase avec ce concept. On en est encore très loin. Bah Pour moi, c'est essentiel, mais après, c'est vrai que c'est pas toujours évident de faire des efforts. On sent euh, depuis ces dernières années que cela prend une dimension particulière. On ressent plus la gravité de la situation. Les commandes en ligne, euh, on dirait pas, mais euh, ça fait vraiment des dégâts monstrueux. À moi, c'est les gens qui prennent l'avion au moins 15 fois par an. Que, on, que les, les gens, ils mangent n'importe quoi, et on doit manger meilleur. Les gnotitikotit... les nénico... C'est imprononçable. 1% devrait les interdire. C'est marrant Comment je ferais pour manger J'ai pas de voiture. Oui, mais je suis fan de mode et... Euh... C'était la dernière collection tout ça c'est pour m'éviter d'aller dans les magasins. Ouais. Mais euh, on va jouer avec quoi. Qu'est-ce qui t'arrive On sait bien qu'ils aient n'importe quoi à l'époque. Je <rire> comprends pas. Les enfants, c'est nous.